pour monter à vos. Varvou... <rire> je vais le refaire. Mmh. Bonjour, je vous présente Ébloui par la nuit de Jakub Sulzik, publié d'abord en 2014 puis en 2021 chez Rivage Noir et adapté pour la télévision par HBO Europe. Jacek est un Polonais qui a quitté sa ville natale de Olsik pour monter à Varsovie faire les beaux-arts. De mauvaises rencontres en désillusion, il va devenir dealer de cocaïne et on le retrouve une décennie plus tard avec un gros besoin de vacances. Il, pl il planifie d'aller en Argentine mais tout, absolument tout se ligue contre lui et ses clients ont l'air de mourir un par un. Pourquoi et comment et est-ce que ça a vraiment un lien avec lui il est la dernière personne à les avoir vus en vie. Donc on va essayer de le suivre pendant une semaine. Vraiment une semaine avant Noël en Pologne. Avec la pression familiale, avec la pression de ses clients, de la jet set. Il est pessimiste. Il est désabusé. Et on va le suivre dans le ventre de Varsovie qu'il décrit comme une vieille femme aigrie, bouffie, décati. Vraiment disgraciée. Et le problème, c'est que Yasek ne sait pas... Comment faire pour s'échapper de tout ça Il rêve, et ses rêves sont salvateurs pour lui, et il l'espère pour la ville qu'il voit engloutie par un déluge, vraiment presque biblique et purificateur. Tout ça est servi par une écriture violente, une écriture fleuve juste, et une écriture vraiment brutale, comme les néons de la ville qui nous aveuglent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner à la chaîne YouTube de la Bibliothèque Municipale de Lyon. A bientôt dans nos médiathèques